Zombies, Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le gameplay de Hideout Face You Fear. Je vous avais mis dans la vidéo précédente euh, l'histoire du jeu, plus le trailer, donc je vous mettrai, je vous mettrai le lien. À la fin de la vidéo ou avec le petit i en haut si vous voulez en savoir plus donc là on va se concentrer sur le gameplay savoir que c'est assez glauque assez sombre alors au niveau des options si je peux me vous conseiller une chose au niveau des graphismes euh, j'ai vu ça euh, je l'ai fait un petit peu en live euh, tout est en épique dès le départ euh, et il y a, ben, comme c'est un jeu gratuit, hein, je vous rappelle, il est sorti au mois de juillet, euh, le 14 juillet 2021, il n'y a, a même pas un mois. Donc, c'est un jeu gratuit sur Epic. Euh, le truc est, ben, évidemment, hein, on ne peut pas dire qu'au niveau opti, voilà, il y a des petits trucs. Donc, au début, vous allez tout avoir en, en Epic. Je vous conseillerais, si vous ne voulez pas avoir des, euh, des petites pertes de FPS, etc., de vous mettre en height, voire Medium. Euh, si vous voyez qu'en High il y a toujours des, euh, des pertes de FPS. Mais bon, c'est un jeu gratuit. Il est super sympa, il est super prenant, il est super stressant, c'est glauque. Euh, euh, il va falloir jouer avec la furtivité, il va falloir crafter des choses, mais ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo. On va pas perdre de temps. On va faire une nouvelle partie, bien que, comme je vous ai dit, je l'ai fait un petit peu en live, donc des succès, enfin des collectables qu'il y avait à trouver dans le jeu, j'en je ai, ai trouvé quelques-uns, je n'ai pas tout trouvé. Mais bon, on va repartir de zéro. Euh, le jeu n'est pas en français, mais ça ne gêne absolument pas. Je vous ai expliqué l'histoire, je vous redonnerai quelques astuces. On va avoir une cinématique au départ, euh, et puis après, ben, on y go. Allez, c'est parti. Alors oui, je suis sûr de vouloir repartir sur un nouveau jeu. Donc là, en fait, c'est un des robots qui fait partie euh, de ceux qui euh, ont envahi la ville, n'est-ce pas Mais on va continuer, on ne va pas s'embêter à ça. Moi, je le joue à la manette, c'est possible de le jouer au clavier. Là, c'est vous qui verrez. Mais profitez-en, il est gratuit, il est vraiment très, très sympa. Moi, je le trouve, en tout cas, sympa. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, n'est-ce pas Mais En tout cas, moi, je le trouve intéressant et très prenant. Alors, on y go. On y alors, j'avais monté le son des dialogues, mais apparemment, euh, ça ne l'a pas pris en compte. Donc là, en fait, c'est son petit frère. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de présentation, on se retrouve dans un monde apocalyptique où les machines ont pris le dessus sur les humains. Donc, il y a très, très peu de survivants. Et euh, donc, on incarne Mei. May. Euh, qui a un petit frère qui vivent dans un bunker et le petit frère est malade. Donc notre mission dans no, notre quête principale est d'aller trouver des médicaments pour notre petit frère. Mais ce n'est pas si simple que ça parce qu'il va falloir esquiver les robots, il va falloir faire de l'infiltration, euh, au moins les distraire. On a, vous voyez en bas euh, à droite, on va pouvoir ramasser des pierres pour les jeter, pour, les, pour pouvoir passer, les, distraire les robots pour ne pas se faire choper. Le, le deuxième onglet qu'on a, c'est un, une espèce de Taki -walkie, mais qui ne nous sert pas à nous. Pareil, c'est un truc pour les euh, distraire, les, vous envoyez ça et puis ça fait du bruit par terre, donc les robots y vont dessus, ça vous permet de passer. Le troisième onglet est un espèce de scanner euh, que vous jetez et qui vous permet de voir tous les ennemis, bien qu'on en ait un deuxième possible, on le verra. Et le quatrième onglet, en bas à droite, ce sont des pièges qui permettent ben, de, de, de, de bloquer le robot, quoi. Donc, on a la possibilité, effectivement, de marcher comme ceci, de courir, ou alors, effectivement, de s'accroupir pour pouvoir euh, ben, passer en fufu. Ici, on a une espèce de radar euh, aussi qui nous permet de voir euh, les ennemis. Voilà. Donc, euh, alors, il, y a des... il va falloir la jouer fin. Pour la simple et bonne raison que, euh, par moment, il faudra jouer accroupi et aller doucement. Mais autant, il va falloir jouer accroupi, se lever très vite et courir. Hein. Donc... Euh... Ici, là, c'est l'entrée du bunker, donc je ne peux pas y revenir. Donc là, on incarne May et on va donc partir à la recherche, comme on a vu en haut, Pop, à la recherche de la station service. Il n'y a pas de carte, ce qui est encore plus stressant, puisqu'on ne sait pas trop où il faut aller. Il y a plusieurs possibilités. Attention, à chaque fois qu'un robot vous attrape, ce n'est pas game over, mais vous êtes morte, il vous a quick. Donc automatiquement, vous, vous, ça vous fait réapparaître dans le jeu euh, juste à la sauvegarde qui est automatique, donc vous ne pouvez pas sauvegarder comme vous voulez. Il n'y a pas de carte, donc c'est stressant. Euh, vous êtes un peu guidé par une voix, euh, alors on ne sait pas trop si sa mère ou si c'est elle qui pense tout haut. Donc là, on va... Voilà. Ici, donc euh, ça nous dit, il faut que je trouve la station service et, euh, pour trouver les médicaments de notre petit frère. Donc on va, on va courir un petit peu, je me suis trompée de touche. Donc, c'est elle qui parle à voix haute en fait. Donc, euh, elle, dit, je elle dit à sa mère qu'elle a promis de, de, ben, de, de, de venir en aide à son petit frère, de protéger son petit frère. Donc, qu'elle va le faire. Donc, il faut qu'on trouve la station service. Tout à l'air, Kaim. Je ne vois pas de garde par ici, c'est-à-dire de robot. Allez, hop, on va la jouer à la Tom Raider on va escalader. Donc, jusque-là, ça va. Au début, le jeu paraît simple. Mais, vous allez voir qu'au fur et à mesure, euh, il n'est pas si simple que ça. Pour la simple et bonne raison que plus ça va, plus on est entouré de robots. OK. Alors, est-ce que ça venait de la ville Oui. Donc, on a eu, euh, là-bas, euh, une explosion. OK. Allez, donc, on continue Là, il n'y a pas de robot. Donc, En tout cas, au niveau de Twitch, ils ont apprécié. D'autant plus, je vous le rappelle, hein, c'est un jeu gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous le prendre. Ça coûte rien. Et en plus, il est prenant. Il est vraiment sympa. Et je ne sais pas, par contre, s'il restera gratuit ou pas, comme je vous l'avais expliqué. Donc, ça, on va le prendre. Donc, on va pouvoir se crafter des choses. Euh, mais ça nécessite, vous voyez là, en bas à droite ça nécessite des choses pour pouvoir crafter ces différents mis à part les cailloux qu'on peut ramasser mais qu'à certains endroits ça nécessite, vous voyez, à trouver des objets qu'on va pouvoir loot un petit peu partout donc pour l'instant, on ne peut rien se crafter, on n'a rien trouvé donc il y a des maisons à explorer il y a de l'exploration il y a le mode furtivité il euh, y a le mode jouer avec la furtivité mais aussi la rapidité il combine énormément de choses il est assez prenant Alors après au niveau opti, euh, bon, il y a quelques petits soucis. Ça, c'est à voir si les développeurs vont faire quelque chose. Donc ici, c'est un robot. Vous voyez, il pourrait vous attaquer, mais non, il, il, oh, il devient capot. Il est KO. Donc, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un robot, bien que euh, on sache à quoi ressemble un robot. enfin, c'est ce genre de, de, de robot plus d'autres. Parce que plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir des robots sophistiqués et compliqués à passer. Et. Euh, et ça va pas être si simple que ça, ça paraît tout bête, mais croyez-moi, il est super chaud. Euh, là, on voit des robots qui courent vers la ville, là-bas, ils nous ont pas vus. Donc ici, on va aller voir ici en courant, mais je ne vois pas de loot. Alors, les loot sont en surbrillance bleue. Vous pouvez avoir euh, des collectables, vous pouvez trouver aussi des radios cassettes de certains survivants qui laissent des messages dans la ville. Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire, mais il n'est pas si évident que ça. Alors, ici, donc on arrive à la, à la à station essence qui était notre mission. Ça s'affichait en haut à droite. Et là, vous voyez par contre, on a un robot. Donc là, il faut se mettre accroupi. Donc, on doit le distraire. Ici, on a la possibilité, de, voyez, de prendre une pierre. Les pierres euh, permettent de faire un bruit qui va éloigner l'ennemi afin que vous puissiez passer. Mais ça ne vous dit pas où il faut jeter le, le caillou. Donc là, au début, c'est gentil, mais après, je peux vous assurer que ça ne l'est pas du tout. Donc, il faut bien regarder euh, autour de nous par où on peut passer, parce qu'on se fait choper assez facilement et ça fait rager. Euh, donc ici, là, vous voyez en face de moi, là, le petit mur avec le trait blanc et la fenêtre là-haut avec le trait blanc. Voilà, là, c'est des petites, des petites choses qui peuvent nous permettre de, de passer. Donc, on va lui balancer une pierre sur un truc de façon à essayer de le distraire. Hop. Alors, je ne sais pas s'il va y aller. Voilà. Alors, on, on traîne pas. Vous voyez, là, on se met debout. Hop. Et on monte. Ok. Alors, il y a des petits frises encore, bien que je sois en... Bien que j'ai baissé les... Alors, j'ai un robot qui est là. J'ai peut-être monté d'abord à l'étage là-bas, jeter un œil. Alors, à savoir en live, euh, le problème étant que vous pouvez avoir un Game Over en vous attrapé avec un robot... Mais euh, vous avez des générateurs à activer qui ne sont pas discrets du tout, euh, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Et le problème étant que si vous vous trompez, que vous allez dans une pièce et que euh, ce n'était pas par là qu'il fallait passer, c'est pareil. Euh, vous pouvez recommencer votre partie. Il est très, très punitif hein, comme jeu, il hein. faut pas croire. Donc ici, vous avez les collectables. Donc, ici, on a trouvé le speeder trap à l'instant. C'est un des robots aussi qu'on trouvera dans le jeu. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 10 avec le speeder trap. OK. Ici, euh, vous avez les audio files. Donc, ça, c'est ce que moi j'ai trouvé en faisant la partie test sur Twitch. Donc, c'est des notes euh, de personnes survivantes. Euh, qui vont vous donner des, euh, des petites astuces style « voilà, moi j'ai trouvé cet endroit, il est, sauve, il est safe, etc. » Mais euh, bon, faut-il encore trouver l'endroit Et je peux vous garantir que honnêtement, le jeu n'est pas facile du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc là, j'ai la possibilité effectivement de sauter. Ou de repasser par où je suis passé. On va peut-être repasser par là-bas. Alors, au niveau de, de, de Twitch, en live en tout cas... Euh, je me suis bloqué 50 fois au même endroit. Je n'arrivais pas à. à je, je ne suis pas du tout arrivé à trouver la solution. Donc, euh, je verrai si je la trouverai avec vous sur, sur, euh, sur YouTube. La vidéo va peut-être durer à peu près euh, une heure. Donc, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Si le jeu vous plaît, ben écoutez, n'hésitez pas à le tester. Je ne pense pas faire un let's play dessus. Par contre, il a l'air d'être assez long assez long à faire. Euh, donc euh, assez intéressant voilà pas, bien, si, bien que ce soit un jeu gratuit euh, ben écoutez honnêtement alors, on a des placards comme ça euh, où on peut se cacher il y a des petits bugs dans le jeu alors des fois les petits bugs vous aident hein, comme ils peuvent vous pénaliser je ne sais pas où est le robot donc, euh, donc là par contre on va se speeder donc vous avez des générateurs comme ça à enclencher qui ne sont pas discrets. Ils ne sont pas discrets du tout et voyez le robot a entendu le bruit donc on se barre voilà donc là une fois que qu'on s'est barré le robot c'est bon il est dedans on est tranquille mais c'est pas toujours le cas pas toujours euh, donc il y a des petites chutes de fps euh, mais bon alors on va essayer de, de, de visiter un petit peu là pour l'instant il n'y a pas de robot autour de nous alors ici je peux pas passer il y a des endroits bien bien bien spécifiques Tiens, je, je ne connaissais pas euh, ce système pour passer. Quand quoi, on en découvre tous les jours. Là, on a un robot. Il y en a un autre là-bas. OK. Bon. Alors, euh, on va courir. Hop. Donc, notre, notre première mission était d'aller jusqu'à la station service. Vous allez voir en haut à droite, ça va s'afficher. Comme quoi j'y suis arrivée. Alors là il y a des robots. Je vais m'accroupir en mode fufu. Alors là, à la manette euh, tout dépend de ce que vous avez en manette, mais bon au niveau du clavier c'est assez. Donc là euh, elle dit finalement je suis arrivée, je vais pouvoir trouver des médicaments. Évidemment vous, vous doutez bien que ça va se passer comme on veut. Alors est-ce que je peux passer par là J'essaye d'autres techniques que ce que j'ai testé en live pour voir si si j'aurais pas. Oups, je l'avais pas vu à lui, là. Je l'avais pas vu à lui, là. Vous voyez, c'est assez sombre. Hein Et, à... Et j'ai pas possibilité de mettre plus lumineux. En même temps, ça, ça, ça casserait l'ambiance du jeu, quoi. Si, si c'était plus lumineux. C'est quand même assez glauque comme jeu. Hein Et il est super stressant, je vous le dis. Hein. Il est super stressant. Quand on se fait détecter et qu'on doit courir et essayer de se cacher. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution euh, pour pouvoir... Vous voyez, ça se barre en haut. Une autre solution, maintenant, il va falloir qu'on essaye de rentrer dans la ville. Parce qu'apparemment, les robots ont envahi l'endroit où on voulait aller. Donc, euh, il va falloir qu'on trouve une autre solution pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, ben, entrer dans la ville alors euh, ici on peut voir donc on a un générateur si on suit le fil du générateur on peut voir que ça va nous ouvrir la porte qui est tout à fait là bas le problème étant qu'on a un robot ici et euh, le bruit du générateur va automatiquement mais automatiquement le là il est en mode euh, je fais une sieste mais dès qu'on va activer le, le, le générateur il sera plus en mode euh petit reproche quand même les générateurs font énormément énormément de bruit et ça on peut pas le régler même si je baisse le son machin hein, le master volume etc le bruit des générateurs reste extrêmement fort et ça je pense que c'est un petit point que les développeurs devraient voir mais bon on va pas être trop gourmand un jeu gratuit sympathique bien fait prenant donc on va pas euh, cracher dans la soupe non plus mais bon un petit conseil pour eux euh ça peut aussi le faire donc lui on sait pas trop jusqu'où il va ils ont des rondes donc bien étudier les rondes qu'ils font à partir du moment où ils vous captent avec leur rayon qui a devant euh, où vous courez vous arrivez à vous en sortir ou vous êtes euh, attrapé voilà donc il faut effectivement éviter de, de se faire choper et évidemment essayer de trouver le bon endroit pour éviter de rester bloqué dans une maison parce qu'on n'est pas rentré par le bon endroit euh, sachant que les portes automatiques des maisons se referment derrière vous. Alors je vais reculer pour pas être dans son rayon. Et euh, si, se, si vous êtes dans une par exemple une pièce, la porte se referme derrière vous et euh, ben vous n'avez pas de sortie possible, ben, c'est mort pour vous. Donc là on va se manier un petit peu. Hop, on va courir. On va activer le, le générateur. Vous voyez, Vous c'est pas très discret ça fait énormément de bruit il y a quelques petits bugs là par exemple vous voyez le portail est fermé attendez je me sors de là parce que franchement ça fait un bruit de fou là la porte vous voyez elle est fermée mais le, le, le, le bruit de la porte continue à marcher il n'y a qu'à ce portail là pour l'instant où ça le fait hein. donc peut-être que les développeurs pourront regarder ça de plus près en tout cas je les remercie euh, j'ai eu le jeu avant qu'il soit mis en disposition gratuite sur, sur Steam donc merci à eux j'ai pas eu le temps de vous présenter plus tôt. Donc, après, vous avez des maisons à fouiller. Vous allez trouver des collectables ou des crafts pour pouvoir euh, crafter ce que vous voyez en bas à droite que je vous ai expliqué. Donc, il faut visiter des, des pièces comme ça et récupérer les objets qu'on trouve en surbrillance. Hein. Un sonar. D'accord. Donc, euh, hop, ici, je vais peut-être sortir là, Voilà. Bon, même si je l'ai fait en live, je vais vous dire, honnêtement, on n'arrive pas à se rappeler par où on est passé. Tellement on est pris par... Alors là, on me demande d'aller à la pharmacie. Tellement on est pris par la trouille de se faire choper par les robots, l'ambiance qu'ils ont mis. Donc là, il faut qu'on trouve la pharmacie pour les médicaments de nos frères. On a tellement la trouille de se faire attraper par les robots. La pharmacie est là-bas. On peut voir le petit icône vert de pharmacie. Et il va falloir s'y rendre. Le problème étant, et que je me suis coincée, plusieurs fois dans la même pièce et je n'ai pas du tout trouvé la solution peut-être que là avec un petit peu de chance je vais trouver mais je ne sais pas si j'aurai assez de temps je pense qu'on va faire une petite heure une petite heure et quart là dessus voire peut-être une heure et demie pas plus ça fait long mais bon euh, là donc ça vous montre le menu craft donc euh, voilà pour pouvoir faire l'espèce le, de taki je dirais que vous jetez et qui, qui, qui parle donc qui attire les robots, vous, vous jetez ça pour faire distraction, il vous faut une pile plus un haut parleur, si vous voulez faire un piège il faut trouver une pile plus des espèces de matériaux en fer et euh, pour faire un sonar qui va vous vous, vous détecter le nombre d'ennemis que vous avez, ben il faudra une pile avec une espèce d'antenne mais ça ça se trouve quand vous avez trouvé ça vous pouvez le craft en le sélectionnant alors, à la manette, c'est avec euh, le petit joystick. Donc là, on peut se faire un sonar. On peut se faire un, un leurre. Donc, on va le faire. Voilà. Le leurre, voyez, vous l'envoyez. c'est pas récupérable, hein, une fois qu'il y est. Et le robot, automatiquement, il est attiré par le bruit. Quand il n'y en a qu'un, je vous conseillerais de ne pas utiliser ça. Plutôt, jeter une pierre, comme on a fait tout à l'heure. Parce que vous ne pourrez pas le récupérer. Ça demande la ressource ça, pour pouvoir le crafter. Faites-le plutôt. Utilisez plutôt quand vous avez beaucoup d'ennemis au, au, autour de vous. quoi. Et non pas quand euh, voilà quand vous en avez qu'un seul, avec une pierre, ça va. Ok, donc là, on a une base de matériel. Donc, il faut vraiment chercher les endroits, vous voyez, euh, où, on peut où on peut passer. Il y a des petits traits, traits blancs, là, comme ça. Voilà, il faut euh, essayer de trouver l'endroit. Et croyez-moi, ce n'est pas si simple que ça. Pas du tout, même. Là, j'ai vu... Euh... Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux monter euh... Non, je ne peux pas monter. Alors, ça, on ne peut pas sauter. Hein. On ne peut pas du tout sauter. Donc, on, va... on a deux possibilités. Soit passer par le haut. Alors, je ne vous cache pas qu'en live, on est passé par le haut. Donc, euh, peut-être passer par là. Alors, vous voyez, il y a des petits... Euh... Il y, a, il y a des petites pertes de FPS là j'ai du vert, est-ce que c'est un robot ouais, c'est un robot donc là je peux pas passer j'ai pas d'endroit où passer donc on va passer par le par où on était passé dans le live hop, voilà. il y avait vraiment des endroits spécifiques pour passer et après ben, il y a aussi des endroits où vous pouvez ben, vous coincer et vous pouvez recommencer parce que vous n'aurez pas de sortie possible. Là, si la porte se referme derrière vous. Là, on va s'accroupir pour passer. Hop. Donc, il y a plusieurs possibilités dans le jeu. Vous pouvez rentrer par des endroits différents, sortir par des endroits différents. Il est vraiment, il est vraiment bien. Enfin, je le trouve assez sympa. Par moments, un, un petit peu sombre. Alors, ici, il y a des photos de famille. Euh, ok j'ai pas l'impression qu'il y ait des, des robots ici hop là je me relève Alors, si vous voyez des petits, des, des, des, des petits ralentissements, des petits frises, j'en suis navré je peux pas faire plus hélas en même temps je vous le redis c'est un jeu gratuit, donc là on a la même note 1 donc si on va dans les audios euh, on a trouvé euh, la note euh, qui est ici Donc, oui. ce sont des petites astuces qui vous sont données, mais ça, je vous laisserai, je vous laisserai le regarder. Euh, comme quoi, bah, lui, il a réussi à, à s'échapper, qu'il y a un endroit qui serait euh, safe au niveau de, de la ville. Euh, il faut arriver à trouver la tour, apparemment, si j'ai bien tout compris. Donc, euh, là, j'ai fait le tour, je pense je vais quand même revérifier, parce que euh, bon, je, je peux peut-être trouver d'autres sorties ou d'autres endroits que par où je suis passée. Euh, hop, bah non, donc je vais sauter, elle veut pas si tu veux, voilà, ok, alors la résistance, euh, ben elle pense que tout le monde de la résistance est hélas mort, donc on verra ça, enfin on verra ça, non on le verra pas, parce que je ne vais pas faire un let's play dessus pour voir, Mais en tout cas la durée de vie du, du jeu a l'air extrêmement longue, extrêmement longue, je le pense, parce que j'ai quand même fait euh, deux heures de live, un peu plus de deux heures de live dessus, et je suis loin d'avoir fini, j'étais bloquée, je n'avais pas encore trouvé la pharmacie, tellement le jeu est dur, voilà, il est vraiment dur. Alors, pour les amateurs du genre, ceux qui aiment l'infiltration, ceux qui aiment euh, les jeux où il faut euh, bah, explorer, euh, c'est vraiment un jeu pour vous, quoi. Donc, Là, on a un robot. Il faut éviter de se retrouver dans son champ de vision vert. Si on se trouve dans le vert, euh, à savoir que son rayon est assez grand. Hein. Euh, donc, euh, il suffit qu'il nous capte une seconde, c'est foutu. Donc, là, il vient là. Je vais essayer de me barrer par là. Là, j'ai un collectable, mais je vais rester planqué ici. Le temps qui passe, histoire d'aller chercher. Voilà. Il y en a un autre. Hein. La vache, je n'avais pas vu celui-là. Hop ici je pense pas qu'ils viennent jusque là Hop. Alors, je pourrais comparer ça mais en, en grossier je pourrais comparer ça au niveau infiltration euh, au, système, au, au jeu Plectal innocence qui d'ailleurs je vous le conseille énormément vous m'aviez demandé, t'as des jeux médiévaux, machin, qu'est-ce que tu me conseillerais Je vous avais parlé de Plague Tell Innocence. Il est gratuit euh, d'ici une semaine sur l'Epic euh, Game. C'est un jeu où il faut beaucoup faire d'action en étant en, en, infi, en, en mode infiltration. Euh, jeter des objets pour distraire les adversaires, etc. Alors certes, il n'y a pas de combat, mais il est euh, magnifique ce jeu. Je vous le conseille, Plague Tell Innocence. Surveillez l'Epic Game, il est gratuit la semaine prochaine. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu. Euh, je ne sais pas la ronde du, du robot. Je vais mettre là. Voilà, il vient. Hop. Voilà, et si je suis dans son rayon vert, il me voit, hein, il me chope. Hein. Donc là, il m'a entendu. Le truc est que, là, voilà, je ne je bouge pas. Là, par contre, je vais vite, euh, hop. Là, elle est tranquille. Le fait que je sois passé vous voyez, il est là. Mais là, il ne me voit plus. Et puis, il était bloqué en plus par le mur puisque je me suis accroupie pour passer. Donc, c'est une bonne chose. OK. Donc là, voilà, c'est ça dont je vous parlais. Vous voyez les pharmacies. Enfin, euh, les portes s'ouvrent. Mais dès que je vais rentrer, là, ça ne fait pas vite Voilà, la porte se referme. Là, vous voyez, j'ai plus de possibilité de pouvoir sortir. Et c'est comme ça que je me suis bloquée plusieurs fois dans le live. Des fois, on a la chance dans la pièce de trouver un trou comme ça, il ne faut pas hésiter à pouf se laisser tomber et ça va nous aider à trouver une solution pour passer ailleurs. Mais là, la pièce euh, où j'étais dans le live, on a testé plusieurs choses en, avec ceux qui étaient dans le, dans le chat et franchement, je euh, J'ai pas, pas trouvé. Et après deux heures, je dis bon, on va peut-être euh, voilà, peut regarder euh, autre chose ». En tout cas, ça a bien pu sur Twitch. J'espère que ça vous plaira aussi sur YouTube. Pour un jeu gratuit, ça fait plaisir. Donc, on va monter. J'ai des petits frises encore, mais qui ne sont pas dus à mon ordinateur, bien sûr. Qui sont dus plutôt à des grosses chutes de FPS. Hein. Mais je le redis. C'est un jeu gratuit, donc on ne va pas trop râler. Mais euh, si les développeurs pouvaient jeter un œil à ça, ça pourrait être sympathique. Au niveau de l'optimisation du jeu j'ai vu qu'on avait la possibilité aussi de passer par un trou là mais euh, ça fait quoi si je vais là je me retrouve où je vais sauter je vais voir bah, je me retrouve là où j'étais donc c'est bon hop Au niveau des développeurs, euh, le petit message serait que le bruit des générateurs soit un petit peu moins violent, moins fort que ça. Et euh, au niveau de l'optimisation du jeu, quelques petits réglages de façon à ne pas avoir autant de chutes d'FPS euh, que ce qu'on a, qui, qui provoque des petits euh, ralentissements, des petits frises, et c'est bien dommage. Sinon, bon boulot Ok, donc là par contre, on va se planquer parce qu'on a pu voir qu'il y avait ici un robot. Donc là, je ne suis pas dans son rayon d'action. Alors, bien étudier euh, leurs rondes, les rondes qu'ils font pour pouvoir rentrer de toute façon à ne pas se faire choper. Voilà, hop. Là, je, je risque d'être dans son rayon. On a un générateur là-bas. On va faire foncer. Si Pépère il me laisse y aller, la faut attendre. Hop, ouais, c'est bon. Merde, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Si m'a vu, je vais me faire choper. Euh... Ah, il m'a attrapé. Ben, vous voyez ce que c'est quand on se fait attraper. Comme ça, ça vous permet. Vous avez été capturé. Donc, alors, ça va me remettre où euh, Ici, dans son rayon à lui. Donc, je m'accroupis. J'ai peut-être pour le distraire... Euh... Il est de dos. Hop. Faire gaffe. Quand il a la petite lumière là-bas, peut-être me speeder. Très peu de chance. Hein. Voilà. Hop. Le placard, le placard, le placard. Non, je peux pas, il veut pas. Je vais me faire choper. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. On barre. Est-ce qu'il va me laisser tranquille Je ressors. Et je me fous dans l'herbe. Hop. Histoire qu'il me perde. Il m'a pas perdu. Si. Je suis pas dans son rayon. Ah Et là c'est la panique générale On ne sait pas quoi faire On se perd Je vais peut-être me planquer dans le placard S'il ne l'ouvre pas Certains ouvrent les placards d'autres non Le bruit du cœur est hyper stressant On a l'impression que c'est le nôtre Ouf Ok, donc on se barre. On va aller activer le générateur, sachant qu'il va pas falloir traîner non plus parce que le générateur va la tirer avec le bruit qu'il va faire. Là, je l'ai enclenché, non donc... Hop, à se mettre debout, prêt à partir. Hop. Quoi Il manque un bout. Oh la vache. Oui, le deuxième est là. Il faut suivre les fils, donc il y a un fil là et un fil qui vient là. Ok. Donc c'est ça que je vous dis, hein. les portes se ferment auto derrière, et puis là vous pouvez vous accrocher pour essayer de le rouvrir. Donc si vous êtes planté d'endroit, ou que vous avez fait une mauvaise, euh, un mauvais choix, d'endroit euh, pour entrer qu'une porte s'ouvre elle se referme derrière vous c'est foutu quoi donc il est il est costaud le jeu, il est hard hein. il n'est pas simple du tout du tout du tout donc bien prendre son temps bien analyser, bien regarder et euh, hop alors on a la résistance mais on ne sait pas trop où c'est qu'elle s'est mise en ville donc euh mais là, notre but à nous, évidemment, c'est de trouver les médocs pour notre, notre petit frère. Mais je peux vous dire qu'il euh, a le temps de mourir le temps qu'on les trouve. Hein. C'est super, super chaud. Mais c'est ça qui est bien. Que ce soit pas facile. Donc ici, on peut voir qu'il y, uh, y a un robot uh, pas beau, vilain, en bas. Ici, hop, on va peut-être choper ça vite et s'accroupir. Essayer de ne pas être dans son rayon. Ah, ils sont deux. dont celui qu'on avait découvert euh, en loot, on avait découvert sa carte. Et là, il va falloir euh, jouer d'intelligence. On va essayer de les distraire en jetant un leurre. Alors, est-ce que je peux me craft J'ai pas de pierre sur moi. J'ai crafté ça. Il faut que j'aille. Il euh, faut que j'aille là-bas en face en fait. Donc pour le distraire, il faudrait que je l'envoie. On va essayer là. Hop, merde. Si c'est bon. Voilà, vous voyez, ça les occupe le temps de.. Euh, le temps de, de qu'on puisse trouver.. Euh, un caillou on va aller voir par là bas on peut prendre qu'un caillou à la fois sur nous hein. donc euh, voilà après là j'avais pas trop le choix j'avais pas de caillou sur moi j'ai utilisé le leurre mais bon je peux pas le récupérer du tout hein. ici regardez si on trouve les collectables ou autres ok Ici, il n'y a rien. On a un robot sur la gauche. On a pu le voir. L'entrepercevoir. Du moins au niveau de la lumière. Donc on sait qu'il va falloir y aller mollo. Je ne vois pas ici de, de loot ou d'endroit où passer. Donc on ne va pas avoir le choix. Je pense pas. Hop là. Hop là. Merde, merde, merde, merde, merde, merde. Il m'a chopé. Il pas si évident que ça. Hein. Hop. On va se planquer. Il y en a deux, en fait. Si j'enclenche, vous voyez, euh, mon radar qui n'est pas le radar que je, que je peux avoir, machin, je vois qu'il y en a un ici et je vois qu'il y en a un autre là-bas. Et un troisième, mais qui semble être à l'étage en dessous. Le truc est de savoir comment il tourne en fait. Voilà, ici donc lui, il a l'air de rester dans la pièce là. Et l'autre là-bas, je sais pas trop. Merde. Ah non non non non non non non non non non non non. Ah mais non mais là il me chope, c'est obligatoire. Hop, vous voyez comme quoi c'est pas si simple. Hein. On l'a fait en live pendant deux heures et je me fais encore attraper. Euh, donc, il faut que j'arrive à, à passer. Ouais, Celui-ci est différent. Ah, ne surtout pas se retrouver dans la lumière verte. Ouais, mais là, là j'ai énormément de bol. Hop, je vais aller là. On va pas... Euh... On va essayer de voir euh, leur tour de ronde. Vous voyez j'ai eu chaud. Hein. Il était là. Il, a ouvert, il ouvre le placard. Pas le mien. Va-t'en. Va-t'en. Il regarde la manucure si elle est bien faite. Il en a vraiment après ce placard. Alors, des fois, on se croit à l'abri dans le placard, mais pas du tout. C'est pas ça du tout. Donc, on va se barrer. En espérant avoir le temps. Aïe. Allez, va-t'en. My goodness. Hop. Oh merde, son copain, il est là. Je vais me faire choper. Hop, hop, hop, hop. Ouais, voilà. Attrapé encore. Vous voyez, il n'est pas assez évident comme jeu. C'est pas si simple. On se fait choper bêtement. Euh, je ne sais plus du tout. Et je vais être cache avec vous. Je l'ai fait euh, en live et je ne me rappelle plus du tout euh, par où je suis passé ou quelle astuce j'avais trouvé. En tout cas, là, je l'avais passé. Alors, lui. Ouais, celui-là est différent. Hop là. Merde. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Je vais me faire choper. Voilà, encore. Vous voyez, il n'est pas si bien. Il hein. faut vraiment avoir un réflexe de fou pour arriver à s'en sortir cette affaire. Alors, vous voyez, il n'est pas aussi simple hein, que ce qu'on peut imaginer. Donc là, on a lui qui nous en quiquine, hein, plus ou moins. Qu'on arrive à passer. Sais pas s'il sort ou pas de là je pourrais peut-être envoyer une pierre là-bas ça marche pas Ceci fonctionne différemment et ça je veux bien. Là, je peux pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On va se planquer dans le placard. De coeur est assez stressant. On va sortir. J'espère que je vais pas me faire golber. Je vais pas regarder si l'autre était là ou pas. On va passer. Je pense que je peux me lever. Ils sont à l'étage. Ils sont à l'étage. Je crois que là on est déjà venu. Non. Donc une note 2. Audio. Voilà, quelqu'un qui dit, voilà, moi je peux vivre dans ces conditions-là, euh, euh, qui s'adresse à, à, sa, à sa chair et tendre. Et qui dit je ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions, tous les gens, tous les robots ont envahi la ville, euh, euh, la ville est détruite, l'endroit je, où je suis euh, n'est pas vivable. Donc euh, il demande, euh, il dit qu'il espère pouvoir survivre. Et que évidemment, euh, il espère euh, bah, qu'elle pourra le rejoindre. Ça ai bien-aimée. On entend le bruit des robots. Donc, on ne peut pas non plus baisser le volume trop fort. Sinon, vous n'entendez pas les pas des robots. Euh, ni les alertes. La petite sauvegarde. Il faut fouiller, faut fouiner. Euh, essayez de trouver les bons passages. Hop On voit qu'on qu en a un là, il y en a un à l'étage, un là. Son tour de garde, je sais pas trop. Non, il est là-bas, donc je vais essayer d'aller là sans me faire griller. Là, il me voit pas, je pense pas. Ok. Donc là, on a deux fils pour pouvoir activer cette porte. Il y a un robot là, je ne l'avais pas vu. Euh... Alors, quelle est sa ronde ici Donc, il fait un aller-retour dans la pièce de droite, hein, mais ils sont deux. Hein, et un autre qui monte à l'étage. Ok. Oups là, il y en a Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. On va attendre que lui reparte. Hop. Merde, je me prends le mur. On va aller activer le, le, le générateur en bas. On a des petits loots ici. Base matérielle. Peut-être tester euh, de faire un piège ou un truc comme ça. Donc on va activer le premier. Un générateur. Donc vous voyez, le bruit est un petit peu. Euh, un petit peu fort, je dirais. Donc, si les devs. Euh, les développeurs pourraient arranger ça, ça pourrait être cool. Est-ce qu'on pourrait faire un piège euh, Alors, on peut faire un truc... Piège, non, je n'ai pas, pas trouvé euh, ce qu'il me faut. Je peux faire un, un espèce de radar qui va m'en dire plus. Vous voyez, sur les images, bien que... Voilà, et le jeter. Voilà, ça m'aide à avoir un rayon plus large euh, pour voir. Mais on a déjà, vous voyez, ce mode-là qui nous aide quand même pas mal. Hein, mais qui est moins poussé. Voilà. Donc, on va maintenant essayer d'activer... Ce qui n'est pas gagné le, le deuxième fil parce qu'on a le, le, le robot qui monte à l'étage donc il faut attendre un petit peu euh, voilà qu'il monte et à la limite hop là j'avais oublié son copain voilà et là je vais essayer de monter assez rapidement pas en mode accroupi hop, et je vais me planquer euh, bah, placard Placard, placard, Chirelle, Placard. On va attendre qu'il passe, qu'il redescende en fait. Mais on aura très très peu de temps entre le fait qu'ils redescende et qu'il remonte. Sachant que là, je ne vois absolument pas jusqu'où il va. Donc c'est un petit peu le problème. Mais l'ambiance avec ce cœur, ça vous met un stress. Alors à regarder jouer comme ça, ça n'a pas l'air. Mais franchement, si vous y jouez, je vous conseille, hein, je vous le redis, si vous y jouez, vous allez voir, vous allez être pris par le stress, par le fait de vous faire attraper, par le fait de vous, vous être accroupi, vite, trouver le bouton pour vous mettre debout. Euh, pas savoir où ils vont quand vous êtes planqué dans les placards, est-ce qu'ils vont l'ouvrir, est-ce qu'ils vont pas l'ouvrir, on ne sait pas. Donc là, il est passé, je me casse, hop, je vais peut-être pas traîner, les deux sont en bas. Euh, comment dire je suis un petit peu dans la panade là là bas je vais peut-être courir un peu pour pas me faire choper je pense pas qu'ici euh... ici on doit activer le générateur euh, on va peut-être tester le placard on sait jamais s'il vient jusque là ça a pas l'air alors Les deux sont là. Hein. Les deux sont là. On va, on, on va pas tenter le diable, on va sauter. Donc là, on a ouvert la porte. Donc c'est une bonne chose, on va passer là. Voilà, et là, on est à la pharmacie. Alors je vous dirais que c'est jusque-là, euh, bien qu'on euh, a, on a pris des passages différents dans le live, euh, c'est là où normalement on doit trouver les médicaments. Et franchement... On n'a pas du tout trouvé par où. Euh, ouais. Donc, on est enfin arrivé. On va pouvoir trouver les, la... On a trouvé la pharmacie. Entrez dans la pharmacie. Et là, je peux vous dire que c'est chaud. Alors, ici, on a une note. Voilà. Alors, c'est un, euh, un nouveau robot. Voilà. C'est le Silent 10. Euh, il a, un, il a un, un, une ouïe et euh, un sens qui est extraordinaire. Euh, il entend tous les moindres bruits. Alors, continuons. Est-ce que je peux passer par là non. non, non, non. Je voudrais essayer de trouver, voir s'il n'y a pas une autre, une autre entrée pour cette maudite pharmacie. De toute façon, on va bientôt arriver à la fin de la vie la vidéo, lui, il est vivant ou il dort Non, il est mort, lui, il s'est fait écraser par une voiture. Alors, euh, je voudrais voir si je peux pas... Euh... Ici, il y a des maisons dont je pense qu'il doit y avoir du craft. Enfin, des, des, des trucs à loot. Il ne faut pas hésiter à visiter, hein, parce que vos crafts, les leurs que vous allez envoyer vont vous sauver la, la, la mise. Hein. Alors, est-ce que j'ai la possibilité de... Non, vous voyez, j'ai toujours pas trouvé de matériel pour pouvoir faire mon piège. Hein. Donc, je me retrouve bien à cette maudite pharmacie. Et puis après, on va, on va, on va essayer. Hein, mais euh, c'est vraiment très, très dur d'y pénétrer. Ils sont très nombreux. Vous voyez, 1, 2, 3. Il euh, y en a même 4. Ils ont des tours de garde assez particuliers. Et c'est très, très dur d'y rentrer dedans sans se faire attraper, hein, pour être honnête. Là, lui, son rayon, je le vois pas. Euh... Ok. Il y en a partout, elle dit. Bon. Textuellement, ça est guerre, mais textuellement, elle a dit... Euh, voilà, il y en a partout de ces bâtards. Donc, euh, hop non, lui il m'a vu, je me casse, j'espère qu'il va abandonner. Il est planté à l'entrée, j'essayais avec une pierre, hein, essayer de le de le faire aller euh, À moins de me faire attraper. Il y a des petits bugs encore, mais bon, c'est pas la mort non plus. Euh... Là, vous voyez, je pense qu'il a un petit peu bug parce que, et je suis dans son rayon, il ne me voit pas. Je vais essayer de passer, sinon je vais être obligé de me faire attraper. Voilà, hop, vous voyez, là, il y a eu un petit bug. C'est pas non plus mortel, mortel. On va se foutre dans le placard ici vite. Des fois on a un petit peu de bol. Les, bugs, les petits bugs qu'il y a peuvent nous aider à, à s'en sortir. Vous voyez là Par exemple, je suis détectée. Mais hop, il a pas pu m'attraper parce que je suis passé dessous en fait. Des fois, il faut aller très vite. On peut arriver à le gruger. Mais bon. Hop là. Donc là, il y a lui. Là, il y en a un second. Essayez de passer par là. Je ne sais pas jusqu'où il va. C'est ça qui stresse. On ne sait pas leur tour de ronde. Il faut vraiment prendre son temps. Il y aurait une sortie là-bas. Si je vois rien, il y a un placard là. Est-ce que je pourrais les leurrer pour passer La vache, il m'a vu Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, alors, euh, j'ai regardé un petit peu au niveau des réglages, j'ai pu augmenter la clarté du, du jeu. Donc, peut-être que ce sera plus simple. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu moins, c'est beaucoup moins sombre, en fait. Au niveau des réglages, euh, en fait, ici, pour que ce soit moins euh, graphique, euh, ici, là, le darkness, en fait, je l'avais là. Alors, j'ai essayé en le mettant ici, c'était deux fois plus sombre. Donc, en fait, vous le mettez ici pour y voir un petit peu plus clair. Ok, allez. Donc, comme je vous le disais, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Euh, j'ai tout testé. Euh, donc, euh, j'ai coupé un petit peu la vidéo. J'ai tout testé. Il n'y a que cette pièce. Donc, il doit bien y avoir une solution. Là, on ne peut plus, vous voyez, sortir. On est vraiment bloqué dedans. Euh, il doit bien avoir une solution pour en sortir. Donc... Euh... Et apparemment, à travers le trou, là, euh, ici, vous voyez, il n'y a pas de... ça, s'est fiché... alors c'était très couillon la solution honnêtement et je viens de m'en rendre compte en jouant c'est que tout simplement à travers le mur on pouvait cliquer sur le, le générateur et euh, je me positionnais mal donc on pouvait galérer pendant un moment donc hop et, appuie sur le X pourquoi tu veux pas? Voilà. Bon, là, ça souffre pas. Donc, là, honnêtement, dans le live, on a cherché comme des malheureux. Alors qu'en fait, il suffisait à travers le mur. Donc, on est entré dans la pharmacie. Tout est bon. Donc chercher euh, ben, chercher mes docks en fait le bruit des générateurs sincèrement et euh... vous allez dire que je radote mais le bruit des générateurs est relativement euh, pénible. Je vois pas de, de loot au niveau de la porte. Euh... Je ressortirai pas de cette pièce, hein, mais non, la porte là n'est pas fonctionnelle. À part l'escalier, je ne vois pas d'autre endroit, je vois pas de loot derrière. Hein. Hop. Ça ne peut pas le loot. C'est des bouts de robots, euh, voilà. Donc je pense qu'il faut passer par là. Il y a du sang partout, c'est super agréable. Donc là, à part sauter, je vois pas. On peut passer par là. Alors cet enregistrement disait qu'il y aurait des armes. Des armes pourquoi Pour les machines. Est-ce que ça serait euh, quelque chose de, euh, qui nous rendrait euh, notre liberté euh, Qui permettrait de tuer les machines en fait non, Je vais aller là mais je ne sais pas trop ce qui m'attend. Alors j'ai un générateur aussi qui lui va vers l'extérieur. Si je vais par là il y a du monde. Hein, ça m'aurait déjà détecté. Ici je ne peux pas passer. D'accord. À moins que... Non, je peux pas passer. Alors, hop. Il n'y a pas l'air d'y avoir de robot ici. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. On va monter. Ok. D'accord. ici. Voilà. J'ai pu ouvrir la porte du bas. Ici, ça s'ouvre pas du tout. Ici, si je me fais tomber, euh, non. Je vais peut-être passer par là, si je peux. Sinon, il faut se faire tomber dans le trou, en fait. Voilà. Hop. Hop. Euh, là, je vais où, là ah. Ici, un collectable. J'espère que ça n'a pas... Alors, qu'est-ce que c'est C'est un collectable... C'est son petit frère. D'accord. OK. On a trouvé le, le, le collectable du petit frère. Hop. Donc, il nous reste qu'une issue, c'est sortir par là, hein, de toute façon. Voilà. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Il y a des petits, des, des petits bugs comme ça, un petit peu embêtants... Hein. Comme je vous dis, hein, au niveau des FPS, j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, un robot là, un trap métal hein, ici. Ah, je peux pas passer par contre. Alors, par où je pourrais euh, aller sans ce bruit de générateur qui me casse les oreilles. Est-ce qu'il y un chemin par là Pas du tout. Là, je peux pas monter. J'ai effectivement activé le générateur. Est-ce que ça m'aurait ouvert une porte Apparemment, non. Pas là. Là, il n'y a personne. Hein. Euh... Réfléchissons. À, moins... à là, peut-être. Ici. En passant par là, voyons voir. Bon, J'arrive de là, hein. mais bon, ça, ça m'ouvre peut-être derrière. Là, je vois pas d'ennemis. donc euh, hop. sinon on reviendra là. Et si ça s'ouvre pas, ici. Y a rien, est-ce qu'on peut monter? Euh... Non, ça redonne là où on était. Ok, Alors, on a un générateur apparemment là-bas qu'il faut activer. Bon, J'ai pas compris quelle porte euh... ça m'a activé ce truc là. Hein. Bon, euh... ici. La petite sauvegarde. Ici, il y a un générateur. Il y a aussi des robots. OK. Le générateur va... On... Il y en a plusieurs. Alors, si on suit le, le, le, le tracé, pour pouvoir ouvrir cette porte, il y a deux générateurs. Un en passant par là-bas et l'autre en passant derrière le robot. Est-ce que si je franchis ça... Non, je détecte, ne me fais pas détecter. On va essayer par là. Pour l'instant, je vois pas de. Au niveau ennemi, ils sont surtout dans le bâtiment qui est là. Est-ce que je peux rentrer là Non, pas du tout. Là. Non plus, déco. Donc tout est vraiment centré dans ce dans ce bâtiment. Hein. Ah, là, j'en ai par contre. J'ai euh, les espèces de petits serpents qui lèvent la tête. là, quand, euh... Donc, je ne vais pas passer par là. J'ai peut-être plutôt tenter ma chance au niveau du robot là-bas. Est-ce que je peux passer... Euh... J'ai une pierre ici. Euh, je peux peut-être le... Dis... J'ai une entrée là. À droite. Est-ce que je peux passer là Il faut que j'arrive à le à l'envoyer, aller euh, voir ailleurs voilà, là, il l'a entendu c'est pas une raison pour rester debout 30 ans oh, je crois que je vais pas avoir assez euh, si, ça va et le revoilà voilà hein. Hop. Merde, le fait de me planquer dans le placard oups je suis pas dans son rayon heureusement il a pas l'air de venir jusque là je pense pas matériel de base ici on a un placard pour se planquer alors est ce qu'il rentre j'ai pas l'impression une porte-leur ça m'aurait pas étonné. hein ah ah, ah ah ici on peut monter et on peut monter ici ok et là voilà. on peut activer de loin le, le générateur est ce que j'ai activé les deux c'est une bonne question je vois non il m'en manque un qui serait situé en bas ah oui mais il est là lui oh Oh je vais me remettre dans mon trou là. Qu'il m'oublie. Je sais pas combien de vie, longueur de vie a le jeu, hein. mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé les médocs pour notre frère, le jeu est terminé. Mais c'est pas si euh, si simple que ça. Alors, au niveau de son tour de garde, il est là. Il fait comme ça. Il revient là. Bon, tu me vois pas là. Il revient là. On peut les voir en bas euh, qui tournent. Hein. Là, il repart. Je sais pas du tout comment le. Je sais pas où je dois aller, surtout. Peut-être en le suivant. S'il ne fait pas un demi-tour sur lui-même, tout ira très bien. On peut jouer à ça longtemps. J'ai pas vu du tout de. d'endroit pour, pour, pour passer. Il faudrait peut-être que tu accélères à la cadence. Ici, peut-être Ouais. OK. Alors là, par contre, euh... nope. je pense qu'on doit pouvoir passer par cette fenêtre. Voilà. Et on doit pouvoir, je pense, activer un générateur d'ici. On a... Alors, il y aurait des robots... là je sais pas du tout où, où je suis on peut voir hein, les petites pertes les petites pertes d'fps un petit peu embêtantes euh, voilà, ça veut dire redescendre hein, pour activer ce générateur là est ce que dans les environs il y a... non ils sont de l'autre ils sont dehors hein. Faut pas que je me fasse choper hein. ici on a je sais pas trop à quoi c'est du, du, du radio, matériel radio. Par contre, on a le robot qui est là. Ok. Là, je pense qu'il faut l'activer très vite et Je ne suis pas sûre de quelle porte j'ai activé pour être honnête avec vous. Mais on a activé le générateur. C'est déjà une bonne chose. Retrouver par où je suis passé, ça, ça va être autre chose. Ici. Donc là, euh, j'ai bien activé euh, les deux générateurs. Ok. Euh, par où je pourrais passer maintenant Je pense qu'il va falloir que je, je, je me jette dans la gueule du loup en bas. Ce qui me paraît un petit peu bizarre. Si je repasse par là... J'ai toujours le lycos là. Enfin, en fait, il faut que je fasse chemin inverse. Hop là, je le suis. Et quand il a tourné, je reprends le, le, le petit trou en face. Voilà, hop. Voilà. Et on redescend. Et là, on se retrouve sûrement avec les les autres là. Ouais. Qui apparemment ne nous voit pas. J'arrive à retourner au générateur. Lui. Faut que je l'envoie à nouveau. Alors, je vais prendre le leurre. Ici. Je vais le jeter. Euh... ça puisse me laisser passer tranquille je marche hein pas pressé la scie hein. voilà tout ça pour ça c'est une blague hein. alors euh, s'il n'y a rien à prendre hein. est ce qu'on va est ce qu'on finira par trouver euh, les médocs pour notre petit frère je ne sais pas il y, a pas mal, il, y a, il y a quand même beaucoup d'exploration et tellement de possibilités que je ne sais pas. Ok, donc là, pour l'instant, je va scanner. Alors là, il y en a à l'extérieur, mais pas dans la maison. Oh, alors celle-là est très grosse. C'est celle qu'on a découvert. Là. En fait, c'est une grosse araignée, décidément. Le jeu m'en veut avec les araignées. Donc euh, on n'a pas 50 solus. Je vois rien à l'out là. On va passer par le haut. Je pense qu'il n'y a que ça en solus. Euh, on va fouiner. Là il y a un passage par la fenêtre. Ici. Bon, ici on peut rien faire. Ici j'ai un truc à ramasser. Matériel. Hop, ben je vois que ça a un passé par là. Et là, on a un autre A. Oh là là là là là, là le stress. Est-ce qu'ici, euh, non, je vois pas de.. Je vois pas du tout de collectable ou autre. Donc, ici c'est un vrai labyrinthe hein. c'est un vrai labyrinthe il faut vraiment se repérer hein. là, là que j'ai mis par contre la, la, la luminosité plein pot pour pas que ce soit noir il y a des endroits où par contre ça pique les yeux bon, il n'y a que cet endroit pour passer il n'y a que là bon Oups là, il y a la. Il y, la... y a du monde partout. Ah mais, mais non, mais non, mais non, tu m'as pas. Elle va passer là. J'espère qu'elle vient pas. Euh, qu'elle rentre pas dans le bunker. Parce que là, j'y suis allée, je ne sais pas. On est complètement perdu, tellement... On a... Non, on n'y est pas passé. Il y a les robots qui nous pourchassent. On est dans la panique de s'échapper. Et puis, on ne sait pas trop euh, où on passe ni où on va. Là, en bas, si je me fais tomber, je ne sais pas où j'atterris. C'est ça le problème Et si je vais là, je me retrouve où en fait euh... On a un truc ici à prendre. Je peux pas J'en ai trop. Alors, on va fabriquer, je sais pas, on peut fabriquer... On va fabriquer un leurre. Voilà. Est-ce que je peux fabriquer piège Oui. Peut-être pour l'araignée. On... Ça nous montre à l'image... Je pose un piège et euh, qu'est-ce qui se passe Au niveau du piège, il se retrouve électrocuté. Ça peut être bien pour l'araignée, ça. Hein Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est limité, hein apparemment. On ne peut pas tout prendre. Ou alors, il faut les crafter sans faire d'avance. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc là, je pense qu'à part sauter dans le trou, je ne vois pas d'autres possibilités. On a tout exploré. Euh... À moins qu'on puisse passer par la fenêtre qui est là. Non, c'était dans un sens, mais ce n'est pas dans l'autre. D'accord. Ok. Alors, maintenant, il faut que je retrouve mon trou. Donc, me laisser tomber là. Ah mais ils se battent entre eux la vache. D'accord. Les deux se sont euh, se sont butés ou c'est un leurre qui me font là. Alors, Il y aurait plusieurs euh, robots. Ils seraient pas potes. Est-ce que j'ai un temps limité euh, le temps qu'ils reprennent leurs esprits? Je vais pas chercher midi à 14h, je me casse. L'araignée. Cette machine aurait essayé de me sauver. Oup là, il y en a une autre là qui n'a pas l'air sympatoche. Waouh, Il y en a partout Non, elle fait des rondes euh, sur elle-même hein, et mon générateur est là. Oh la vache. Oh je vais mourir. Hein. Oh là là, je me suis coincé avec la porte. Hein. Apparemment, euh, non, elle ne m'a pas vu. Alors j'aurais eu la possibilité peut-être de passer par là aussi. Elles me cherchent là-bas en fait. Elles sont en train de se... Voilà, elles s'est désintégrée, euh... C'est fou. Elles se sont butées entre elles. Euh... C'est quoi ce délire Je vais rester planqué quand même. Il y a l'autre euh... qui est là. Je vais peut-être passer derrière celle-ci sans me faire voir. Enclencher le générateur qui est là. Pas me montrer. Si je me cache derrière sa copine, elle me voit pas là, non. Elles peuvent pas se voir entre elles, hein? d'accord C'est bon à savoir. Et là, ça m'a ouvert quoi, en fait l'impression que je puisse me cacher dans les herbes non hein. peut-être que je lui envoie un, un leurre Alors, ce leurre-là a pas l'air de marcher avec elle on va essayer le takiwalki passé je sais pas où il faut que j'aille mais j'y vais hein hop. je suis passé mais honnêtement je vous dis le jeu est très dur hop jouer entre furtivité être caché accroupi puis pas accroupi puis se relever puis courir puis trouver des placards des placards qui s'ouvrent <rire> C'est l'enfer, l'enfer, mais très bonne idée en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Ça fait marcher le cerveau. Oui. Là par contre, là il y en a un. Je ne sais pas du tout. Euh... Bon, là j'en ai plusieurs. Il y en a trois là. Là j'en ai un par terre. Ici là on le voit là. Qu'est-ce qu'il y aurait là-bas Il me détecte pas. Il y en a plusieurs. Donc, je pense pas que c'est par là qu'il faille passer. On va essayer par là. Il y avait le trou aussi. Non, Non, non, non, pas par là. Il y avait le trou. <rire> oh mon Dieu Il y a ce trou-là, mais j'ai l'impression que je retombe à l'étage d'en bas. Un robot là il y en a partout quoi en fait l'enfer sur terre hein. quand les machines vous aiment pas j'aime un placard ici essayez de jouer peut-être avec lui là essayez d'aller en face de le suivre c'est une bonne manière de ne pas se faire choper enfin je dis ça mais je dis rien J'ai un collectible à prendre là. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a vu. Il m'a vu Non, il m'a pas vu. J'ai eu très très chaud là. J'ai eu très très très chaud. Euh, ici, il n'y a rien. Là, il y a un placard. Pourquoi Je ne sais pas. Il pas l'air d'y avoir de robot, pourtant. Bah, évidemment, c'était pas là où il fallait aller. Hein. Ça aurait été trop beau. Euh... Dans le placard, je vois pas trop l'utilité. Ici, je peux rien faire. Ah si, j'ai je... un escalier là. Un escalier qui me, qui va descendre, hein. bien sûr. c'est pas celui qui monte. Alors avec mon radar, il euh, y a plein de monde là, il y a plein plein plein de monde. Là j'ai un collectable, hein. un trap matériel. Est-ce que je peux faire euh, l'heure de plus Ouais. Est-ce que je peux faire un piège Ouais. Je peux plus faire de piège. Est-ce que je peux faire ça Sinon je vais être fou. Je vais pas pouvoir quand j'en trouve en, en faire d'autres. Bon, ça, ça va être pas mal. Je peux plus en faire. Et ça, je peux en faire. Comme ça, je suis euh, tranquille. Hop Voilà. Bien que le radar me serve pas à grand chose. Je ne sais pas du tout où je suis. Ah oui, c'est là où il y a toutes les petites euh, les petites saloperies là, ça pas du tout. On va regarder déjà dans la maison s'il n'y a rien. Ok, donc je peux passer par la fenêtre. Monter à l'étage. Est-ce que j'en viens pas de là Tout se ressemble, c'est horrible. Aïe. Euh... Pas prévu à mon programme là le Licos. Va-t'en, j'ai pas de placard pour me planquer. Le suivre à la limite, il bouge pas, bouge pas beaucoup. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Va-t'en, va où tu peux, il va m'attraper, il va m'attraper, il va m'attraper, c'est pas lui, c'est autre chose. Mais je suis niquée, je crois. J'ai pas de placard, j'ai beau courir dans tous les sens, hop, je me laisse aller en bas. Il me suit et il m'a attrapé. Ben bah, écoutez, on va en rester là de cette découverte euh, en gameplay de euh, « Hideout, out fast your fear ». Euh, donc vous voyez qu'il n'est pas si simple que ça. Alors, ça fait un petit moment, là, la vidéo va durer un petit peu, va être un petit peu longue, mais je voulais un petit peu vous montrer tout ça, vous voyez que c'est pas si évident. Euh, donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi euh, me rejoindre sur Twitch en live. Et venir discuter avec moi en direct, c'est avec plaisir. Euh, au niveau de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous le savez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et c'est sur ce, ce, ce bruit de cœur que je vous laisse. Je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour la suite des Let's Play ou pour d'autres découvertes. Allez savoir. Allez, bye bye.